Si vous souhaitez supprimer une chaîne YouTube que vous venez de créer, vous pouvez, à partir de votre menu principal, cliquer sur le bouton paramètres. A partir de là, sélectionnez dans votre compte les paramètres avancés. Vous pouvez ensuite supprimer la chaîne en cliquant sur le lien. Vous devez ensuite saisir le mot de passe qui correspond à votre compte afin de valider l'autorisation vous cliquez sur Suivant et ensuite vous cliquez sur Supprimer totalement mon contenu. Il vous suffit ensuite de ressaisir le nom de la chaîne que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer mon contenu. Lorsque l'opération est terminée, ici YouTube supprimera définitivement votre chaîne.